ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez sûrement déjà euh, vous avez vu, je tiens vraiment ma basket, je vais vous expliquer pourquoi juste après euh, aujourd'hui on va s'attaquer au rock climb, on va s'attaquer au montées de cordes avec le pied. pourquoi je tiens ma Metcon parce que d'une part c'est la meilleure chaussure ever, ever Donc, tous les nano, les pro nano et tout, passez votre chemin s'il vous plaît autre chose, la Metcon, ils ont créé, je sais pas si vous le savez, c'est juste pour vous le dire Ici sur la Betcoin il y a un petit point dur, c'est exprès pour pouvoir monter les cordes. Donc achetez des bitcoins. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas sponsorisée the night, mais achetez des Betcoin. On ne monte pas beaucoup à la corde en fait. C'est assez rare d'ailleurs. Peut-être parce que les box ne sont pas munies d'assez de cordes. Mais on ne monte pas beaucoup à la corde. Mais c'est quand même important de savoir monter la corde. Si vous avez tout compris, let's go j'ai mis une box juste en dessous de ma corde, Alors, elle ne touche, ma... Ma... Ma touche pas ma corde, il y a encore il y a ça, après, J'ai mis juste en dessous, ça c'est juste pour vous faire voir comment est-ce que je vais mettre mes pieds sur ma corde Et ça c'est vraiment la base de la base, regardez-le, ma ma à les deux moments, ok Ça si, je vais ce qu'on appelle un en avec deux jambes. donc moi je suis entière, je vais mettre ma jambe droite en premier Si vous êtes au vous mettez votre jambe gauche en premier, ok Je mets ma jambe droite et je suis Deuxième manière, de faire mon ciseau, ok, je vais mettre mes mains sur la botte, mon ciseau, je vais me refermer sur ma main. Donc ça va donner ça. Je vais fermer mon ciseau. Ensuite, je vais de fermer mon ciseau et je vais bloquer mon ciseau. D'accord Et ça va donner ça. D'accord je recommence. Mon ciseau, je le ferme, je le verrouille. Et fin. Et là, ah, tac. Ok Alors on va voir. Pour voir si ce que je viens de faire ça fonctionne. il faut un la moitié et essayer ça. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais bloquer ma corde, d'accord, et je vais me concentrer plus sur mes pieds. On va rien faire avec moi. Ouais. Donc, je vais me concentrer sur mes pieds. Ciseaux, blocs, et aile. je recommence. Ciseau, donne. Ciseaux, corde, blocs. Tout astuce pour toujours réussir avec votre ciseau du coup moi quand je commence à sauter, ma jambe droite elle va tout de suite se rapprocher près de ma corde pour laisser passer le jambe. D'accord Donc je vais me rapprocher, ça veut dire que quand je vais sauter je vais faire ça. Vous voyez Ok Du coup comme ça, le pied il a le temps de passer et j'ai le temps de refaire ma salonne. Un, mon, faire. Je commence. Un, mon, faire. Ok Maintenant, l'idée, c'est d'aller monter un peu plus haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on ne va pas juste rester dans une position bloquée, on va pousser dans les jambes pour pouvoir monter. Regarde. Je ne veux pas le lever plus haut, je ne veux pas chercher à peu plus okay? Ici, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre ma jambe. Ça va être comme ça. Voilà. Et là, je vais pousser dans les jambes pour monter. Ok voilà. je les jambes. On monter, mais si on va monter en faisant au moins 6 fois ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de monter les jambes plus haut pour aller bloquer nos ciseaux plus haut. On va bloquer là, on va essayer de le bloquer là. Pour ça, il faut que vous servir les amis. Regardez. Cette fois-ci, au lieu de faire la le vous allez bloquer là, on va venir bloquer plus haut. Ça va donner ça. Ok D'accord Ну Si vous êtes des athlètes qui gèrent pas vraiment la corde et que vous voulez vous endurcir un petit peu au niveau des bras sans avoir un monter à la corde, je vous propose deux skates Le premier, je vais mettre un bras le plus possible par rapport à l'orphologie Je ne bouge pas du sol Un bras un petit peu mentaux, d'accord Ça va être sans baisser les jambes, de tirer et de relâcher je vais changer de Dernière chose, dernier skate. Ici je vais pouvoir m'asseoir en dessous de ma corde. Je vais planter mes deux talons dans le sol. Je vais mon poids du corps sous ma corde. Je vais mettre complètement la main vide. Et je vais venir tirer, tirer, tirer et redescendre. L'idée c'est pas de se servir de ses jambes, sinon ça n'a aucune utilité. L'idée c'est vraiment de se mettre en condition réelle, donc le poids du corps complètement dans, dans le vide, et vraiment venir tirer en la force de bras. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour mes conseils sur le groupe Si vous avez des commentaires à mettre, même juste en bas. Euh, mes réseaux sociaux doivent se trouver juste en bas aussi. N'hésitez pas à rajouter, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et je vous embrasse, je vous dis bon, je vous dis ciao Ah Il est trop lourd <rire>